Y'a pas de vous avez bien quoi On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous sommes à l'Occitanie Sport. Je suis ravi de retrouver mon gars Joël. Comment vas-tu, monsieur Ça se passe à fond, en direct de Montpellier. Aujourd'hui, on va encore faire des plats, mais là, aujourd'hui, ça va être un peu différent. Ça va être un petit peu différent, d'accord Les dernières fois, on vous a fait plein de plats, des pizzas, du Thaïlandais, toutes sortes de choses. Mais aujourd'hui, on va changer un petit peu de cuisine. On a un concept un petit peu différent. Et pour nous driver, on a un petit cuisinier qui, je pense, certains connaissent. Il débute, mais vous allez voir... C'est quelqu'un qui a de la magie dans les doigts. Poca, je te laisse Allez. venir. <rire> Ça va, mon frère Tranquille Ça va, Joël Ça va, en faire. Tranquille, tranquille. Alors, il y a Poca avec nous aujourd'hui. Il va vous expliquer un petit peu le principe, le concept. Et surtout, il va nous driver pendant toute la vidéo. Ça va changer un petit peu de d'habitude, mais c'est très cool. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, monsieur Alors, bah, tu vois, nous, en fait, on vient sur plein de salons avec Game Stronomy, Du coup, ouais. c'est le partenaire. Nous, on vient sur un salon. On a fait tout le monde e-sport. Là, on vient là. En plus, vous étiez là parce que je sais que Joël, ces joueurs, ils, vont, ils ont tout performé. Alors, ouais. du coup, c'était un peu l'occasion de voir en fait, le Ouais, voilà. Trois joueurs en finale, c'est ça. Ouais. Donc, du coup, c'est un peu l'occasion d'arriver et de euh, voilà, vous, vous rencontrer et de vous faire faire un tour à manger. Ce qu'on fait, c'est que moi, j'ai fait des recettes en fait à GameStop, mais autour, de... autour des jeux vidéo okay. en général. Donc moi, on m'a demandé de faire trois recettes, Là, on va en faire deux. La première, c'est moi, j'ai choisi un petit peu la map Bain de Valorant. Okay. Tu sais, c'est des inspirations un petit peu Afrique du Nord, tout ça. Donc oh, la première recette qu'on va faire ensemble, ça va être un petit tagine d'agneau à la marocaine. Voilà, tout simplement deux chez Papa Allez, Ah ouais, on... bah trop bien, c'est un avantage avait... J'ai toujours des avantages quand on fait des vidéos cuisine. C'est ta chaîne, c'est ta <rire> chaîne. J'ai jamais cuisiné de tagine, je te le dis direct. Donc, du coup, moi je vais vous orienter un petit peu là-dessus. On va faire euh, tout ça. Il y a que des produits frais, que des produits locaux. C'est un peu le but en fait. On vient sur les events et en fait, on fait des dégustations gratuites pour, pour montrer aux gens en fait en qu'on peut manger bien local. Euh, c'est pas compliqué à faire, juste faut se donner un petit peu les moyens. Quoi. Voilà, let's go. Donc, on va commencer par un petit tagine d'agneau à la marocaine et après, il y aura un petit battle entre vous deux. Là, je suis parti sur FIFA, je suis FIFA, moi je suis à Yeuve, du coup pour moi, euh, le football c'est le Brésil, du coup j'ai fait un petit euh, picadien de bœuf qu'on va faire snacker avec euh, une salade, haricots rouge et ananas. Je vais vous regarder, je vais vous filmer sur la deuxième, mais en principe, euh, hier j'en ai fait euh, 200 ou 400 portions, les gens ont bien kiffé, donc euh, maintenant ça va être à vous et j'espère que vous allez être en quoi. Alors on va faire ça et surtout euh, t'as as raison parce que t'es un peu vieux parce que je sais pas si t'as vu mais en 2022 le football c'est le Maroc. Ouais ah, j'ai vu. Ah. vu. Ou la France c'est au chaud. choix. Et du coup ça tombe bien en vrai parce que quand j'ai vu qu'ils sont gagnés, j'ai ah yes je suis collé dans le thème. Après je me suis sorti il y a deux semaines sur le Brésil donc tant pis ça équilibre. Ça fait super plaisir. On va aller en cuisine, let's go. Du coup, Poka, tu nous as parlé un petit peu de la première recette. Ça a l'air d'être un petit peu compliqué, j'avoue, parce que habituellement on fait des trucs simples. Mais je suis sûr qu'avec tes explications, on peut y arriver. Ça va être archi facile en vrai. Il y a des générations avant nous qui l'ont fait. Franchement, dans leur cuisine, pour toute la famille, tu vois, pour machin, tout le monde sait faire, c'est archi facile. Juste, je viens un petit peu de viande locale, du coup, voilà. Parce que nous, on a aussi des petits producteurs, des petits bouchers. là, il nous a fait des filets d'agneau. Ça se voit tout de suite quand c'est des petits producteurs locaux. Et Ça c'est vraiment de la viande locale. Quand vient sur les événements, on des producteurs locaux. Donc le jour, on était à Tenon, On avait des gens de là bas, producteur de la bas. Cool. Là, on a à Montpellier, on a des petits bouchers d'ici aussi. Ils font de la viande vraiment trop cool, donc est euh, vraiment trop bonne. Donc, on va mettre ça en avant. Donc, en gros, on va faire un tagine à la marocaine. Donc, on va couper cet agneau, tu vois, qui est bien gras, en petits lardons, petites tranchettes. On va faire cuire dans une casserole. Comme ça, ça va donner un petit peu de sucre au fond de la casserole. Ok. Ça. Là, on va couper les légumes. On va les mélanger parce qu'en fait, le tagine c'est tout sur les épices. Ouais. Mais en vrai, c'est plutôt ici un hein, plat parce qu'il y a quand même beaucoup de légumes. C'est que du bouillon, tu vois. C'est que du mijotage. En fait, le gras, il va venir essentiellement de l'agneau, en fait. De l'agneau okay. et d'un petit peu du okay, donut, tout. Quand ça cuit, tu vois franchement ça va tout se mélange. Il y en a un qui a fait les légumes, il y en a l'autre qui va couper la viande en petits morceaux. Tu te sens plus sur quoi toi <rire> Vas-y, je dis. <rire> Merci mais parce mais que ouais, la mère. <rire> non franchement enfin, je, je me suis mis, en... je suis mis dans la merde. Ah ouais t'es beau, t'es fort frère Attends, mais en fait c'est que le truc, c'est que souvent moi je fais ça, mais avec des pommes de terre. Et là je fais quoi comme ça hein moi, Je vais peut-être couper d'abord en deux. Et après, euh, tu vois, je vais les tailler. avec le terrain, je vais y à l'aise avec les légumes bah, Trop bien. C'est vrai qu'on attend que t'as pas touché un légume en vrai. A vrai de vrai. <rire> à vrai... Genre un vrai entre les euh, mains. À vrai de vrai. La galette de pommes de terre dans le grec ça compte ou pas les pommes de terre, ça féculent surtout. On forme un vrai duel, on va faire ouais, un, ouais, un ouais, tagine ouais. de enfants. Là tu sais habituellement on s'oppose et après on va s'opposer. Mais là on collabore et là c'est beau là. C'est un classique de fou Bah ouais. Genre là il y a des mecs qui nous regardent, ils se disent wesh ouais, c'est galère et tout le tagine, mais regardez, regardez cette dextérité. Bon du coup toi t'as fini les courgettes. Tu... Moi je -moi, suis sur la fin. Alors ce que tu vas c'est que toi tu vas prendre l'agneau tu vas mettre une casserole là, tu vas commencer à le stacker, donc tu vas vraiment faire en sorte que ça accroche pas trop au fond maintenant. Okay, okay. okay. le Let's go. Okay. Une fois que t'as fini ça, tu vas aider à jouer sur les légumes. Ok. Ok, ça vous va Très ah, bien, très bien, ça me va. Là je suis content, on s'est levé tôt le matin là. Vraiment, c'est satisfaisant. Je t'ai pris une petite casserole. On va, okay, bon, Alors, bon. on va attendre un petit peu, on va la mettre sur la plaque là. On va peut-être échanger de place. Okay. Si vous pouvez, les gars. Oh, oh, bah, donc, là, on, on va, va le mettre à ouais. température avec un bon fond d'huile d'olive. L'huile d'olive, ça donne à nous. Hop, on monte la plaque. On va la mettre un peu chaud au début. Clairement l'huile d'olive, c'est pas trop utilisé en cuisine parce qu'il ne faut pas que ça monte trop en température. On okay. utilise plutôt d'eau d'olive. Bien sûr, ça brûle. Mais là, dans les recettes comme ça, c'est l'huile d'olive. Donc On y okay. va. Tu peux y aller. On mais là, c'est un peu chez nous. On va attendre que l'huile soit bien chaude quand même. Ok, on va attendre, comme tu m'as dit, je fais bouger pour éviter que ça colle, Exactement, pour éviter euh, que ça. C'est ça, et après okay. tu vas bien saler. Parce que là, vraiment, ces lardons-là, ils sont là pour vraiment donner du goût. Ok, ok, donner ok. Donner okay, du très goût bien. Euh, aux légumes, du goût, tout ça. Joël, ouais. poulet ou bœuf Bœuf, tous les jours. Ah ouais Tous les jours Ah oui. Sans hésitation. Ah ouais, ouais. Moi, c'est que ça dépend des moods. Genre, tu me poses la question, c'est pareil de trois mois à chaque fois, et à un moment, je vais te dire bœuf, à un ah moment, non, je vais dire poulet. Genre, bœuf, direct. Le poulet, c'est cool. Bah, c'est collant entre à ligo, quoi. Ouais, mais je crois que c'est la ouais ah, et hop, et là c'est parti pour l'odeur. Regarde un petit peu cette magie là, regarde ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui est en train d'être fait. C'est quoi comme épice exactement alors ah, ça c'est un mélange d'épices, donc du coup dedans t'as du curcuma, du fenugrec, un petit peu d'ail, t'as un petit tout petit peu de calèfle, ça c'est un mélange que moi j'ai fait, moi mets un peu de calèfle, j'aime quand c'est un peu sucré. Voilà tu vois, tu vois, vas-y et t'es au Maroc ici. C'est <rire> pas à port de la chapelle, on y va hein <rire> On y va là, on n'hésite <rire> pas ça... Alors théoriquement dans le timing, les légumes sont censés être filmés à ce moment-là et on les rajoute. Ouais. Comme là on n'a pas les légumes, tu vois c'est que tu vas le mettre de côté, là, tu vas juste le réserver à côté. Je vais vous donner un petit peu pour quand on goûte Là, Joël, c'est pour toi. Souffle un peu sur, mais non, là, là, ça va. Voilà. Oh en gros, les carottes, ça donne un peu plus de temps à cuire que la pomme de terre, du coup, on va les couper plus fines que la courgette. Normalement, on les met à des moments différents dans okay. la recette pour respecter un peu le, le temps de cuisson, ouais. Mais là, visons un peu temps, c'est un bouillon, tu vois. On y pas, va, ouais. Bah, on... voilà. Et là, comme ça, en fait. Et là, après, tu coupes comme ça, exactement. Étant donné, vu la vitesse d'exécution que j'ai, je suis déjà au courant. <rire> trop vite. Oh, le proverbe. <rire> dans le futur. Là, tu coupes le, hop, et après tu tailles comme ça. Bah, là, on est pas mal sur les carottes. Hein. Joël, il... il maîtrise la courgette. Allez, viens de me dire un ouais. de courgette. C'est bizarre, dit comme ça. Alors voilà, donc là, on a des vrais légumes, c'est pas mal. On va rajouter il y a les pommes okay. de terre. On va bien mélanger tout. On va mettre un petit le peu, peu d'ail. C'est plus dur, hein, l'ail. Tu sais que ça, j'ai pas fort, de force. Ouais, parce qu'il faut mieux le faire avec le... la base du pouce. Ah, l'ail, c'est technique. Ah, OK, OK, OK, OK. Tu sais faire l'oignon toi, joël Oui mais je veux savoir dans quel sens tu Alors peut-être que dans ma technique c'est pas parfait mais je te montre comment est -ce ça Est-ce qu'il faut fait le, faire, le, faire, le faire en carré, est-ce qu'il faut le faire en lamelle. Et même l'oignon des fois quand je vais le mettre par exemple sur la poêle, Attends, je mets un tout petit peu de sel dessus pour éviter. Mais ça. les gens qui pleurent quand ils font du oignon, ils disent pour la caméra Bah gros. <rire> ah ouais Ah oui, ça fait pleurer, c'est physique. Moi je parle même pas. Parce ah, que je, je suis. Moi je suis fragile C'est le barreau 3, oh, les caméras C'est ah, le barreau ah, 3 qui pleure Bah oui gros Tiens les mecs tiens comment ça moi je pleure pas Parce que t'es pas au-dessus moi, jamais de la vie. Tu sais que je pense que. parfois parce que j'ai des lentilles. Voilà, Joël. Ça commence. Mais qu'est-ce que tu racontes T'as dit qu'il oignon, tu sais. Mais ton, mets ton tu oignon, ça te coupe incroyable déjà. Je suis une gazeuse. Allez hop, maintenant, je vais avoir besoin de vos grosses palus. Le but, c'est de faire ouais. mariner les légumes. Ouais. Tu vois donc on va mettre de l'huile d'olive, ouais. dedans. Ouais. Exactement, dedans. Et, moi, Et après veux. tu rajoutes les épices. Vas-y, là tu vas, plein d'huile. Et vas-y, tu vas à la main. Allez Joël. Allez, montre-nous. Voilà. Allez, allez, malax, malax, malax, malax. Tiens, un petit coup. Faut montrer l'intérieur de ce truc là. Hey, hey. Regardez ça les amis. On a réussi à faire notre mélange de légumes. C'est plein. Carottes, pommes de terre, courgettes. Et là, ça donne envie de... Des oignons, de l'ail. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va rallumer le feu tout ici. Alors le but c'est qu'on va le laisser à 5 je pense. Là, voilà, la moitié. Parce que donc on va le laisser monter en température. On va ouais. ça. On va couvrir. Enfin, on va tourner. Ouais, ouais, ouais. Après, on va rajouter un petit peu de bouillon et des tomates couper en deux. Fait. Après, ouais. on va laisser mijoter pendant une petite heure. Ok, très bien. Voilà. Je pense que là on est bon. Là, on est bon. Allez, hop, donc là, tu rajoutes. Je te laisse couper les, les tomates en deux, Gabriel. qu'on a bien le bouillon au fond. Tu vois as vu comment ça fait, là Ouais. a bien pris, tu vois tu as bien gratté. On sent bien que ça raccroche pas. Ouais. Donc, c'est clair, on fait ça. Tu retournes tout simplement les tomates. Tu les mets bien dedans. Okay. Tu les laisses comme ça, bien dans le bouillon. Ou voilà. le... Bien qu'elles touchent le bouillon. Dans le bouillon, dans le bouillon. Là, voilà, bien dans le bouillon. Voilà. Tout. Et puis là, on attend. on laisse, euh, on laisse réduire. Ouais, durer, on, cuire, tout. on va essayer de réduire ça et on va vous présenter le résultat. Bon du coup les amis ça y est ça a mijoté on a laissé le temps un petit peu. Franchement j'ai envie de voir la gueule que ça. Joël ça sent comment L'odeur est incroyable. L'odeur est incroyable. On va vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Regardez voilà comme oh. ça regarde. Il y a du bouillon il y a de la viande il y a tous les légumes qu'on a fait ça a bonne gueule. Tu sens les épices ton mélange d'épices ça fait une différence énorme. Tout est vraiment est tout, tout est fondu tu vois c'est bien salé c'est bien assaisonné. Comment des pommes de terre peuvent donner des trucs aussi bons ah, cool. Pommes de terre et des carottes. C est c est de brus, tu vas le Faire, plus tu le feras vite en plus c'est ça, ça. et donc là c'est quoi la next étape en gros ce qu'on va faire c'est que là on a une poêle on va prendre ce petit agneau et on va couper des tranches un poil plus épaisse on va dire d'une fois l'anche. ok ok voilà. ok après c'est ce qu'on peut faire aussi tu vois tu, te un autre. Va, tu vas couper un gros bout jusque là et on va le faire en deux fois en gros nous, on la une quasiment l'une l'autre ou on cuire un gros bout et après on le tranche ok Le qu'on va c'est que nous on va cuire un peu les deux et vous allez me dire ce que vous préférez es. ok très bien tu vas saler un tout petit peu de ce côté là et un peu plus saler le côté grand. Voilà Joël Après tu tournes le filet, et là tu prends un peu de sel et là tu vas un peu le masser. Voilà, tu masse la eh, viande mon pote Voilà, voilà. voilà. Eh oh, oh mais, mais du cœur voilà, voilà Joël Voilà, tourne-les bien. Voilà sur le gras, c'est voilà. voilà Joël Alors le but du jeu dans une ce viande, c'est souvent, surtout celle-là, c'est faut pas la gâcher on l'a dit tout ouais. à l'heure, c'est des gens qui viennent du coin, c'est pas un steak haché qui vient de Pologne, tu vois, donc ouais. euh, voilà. Donc le but du jeu, c'est de conserver vraiment ouais. le but de la viande. D'accord En fait, pour bien que tu la cuis d'un côté, Assez longtemps, ça va faire une petite. coups, ouais. Et après tu la retournes pour terminer la cuisson. Ok. D'accord Donc là, on va faire un petit peu ça. Donc on va vraiment laisser la viande faire. Tu vois comment oh, a la, la, la, la, Et là, tu vois là, elle a caramélisé, tu vois Et ça, excellent. ça va donner la texture. Alors là, comme du coup, c'est des petites lamelles, Voilà, on peut les mettre à côté. Et après, on va juste, tac, qu'on enlève. On va bien se préparer comme cuisson. Et là, tu vois, là, on voit là comment ça monte. La cuisson. Ah Ouais, bah oui. Tu la vois Je viens de comprendre la logique. Voilà. Et là, tu vois, comme ça, on sait que c'est rosé à cœur. En fait, on est débile. Bah, c'est simple. En fait, là, ça cuit. C'est une sorte de protection pour pouvoir encaisser beaucoup de cuisson. Et quand tu le reverses, là, ça va... on va le faire plus en temps. Exactement. Là, on y est presque. En vrai, ça va Le but, c'est de monter en température. Et là, c'est pareil de ce côté-là. Là, là c'est presque cuit. Ouais. Tu vois Et du coup, alors, vraiment, on va faire ça. Mais je vais vous montrer un petit bout. Hein. Alors, ça, celui-là, à mon avis, il est bien. On va le tourner. Et là, tu vois, la cuisson de la viande, quand tu la coupes en deux.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 Yeah. Ça c'est la vraie cuisson. Les mecs qui mangent euh, euh, des trucs trop c'est dégueulasse. Là je vous laisse couper le, le pavé d'agneau, le, le pavé du coup. Oh, ouais. oh là là là là là là. Mais, là tu vois celui-là il est un peu plus rosé. Non, tu vois, dans les mais, zones, la... avions de de cuite comme ça, c'est magnifique. Et donc du coup on va passer au montage. Alors du coup ce qu'on va faire, c'est que là je vais prendre un petit écumoir, un un peu riche, tu vas écumer un peu les légumes. Ok. Puis tu vas le mettre au fond. Et puis après toi tu vas te faire le tir derrière, là, je vois, c'était si ok. Je prends une euh, portion comme ça. Voilà, petit pot comme ça. Je peux en rajouter un peu. Ouais ouais monsieur, c'est ça. C'est ma dedans, portion. Eh ben on va rajouter un peu. Si c'est nos portions, moi, je demande une assiette. <rire> Là, on a plusieurs cuisses en agneau. Donc tu vois, les lamelles sont plus puies. Ouais. Ça, c'est vraiment pour ceux qui aiment bien l'agneau rosé, mais chaud. Ouais. Et du coup, on y va. Pourquoi c'est prix Une de chaque, voilà, tac. Moi, je mets un petit peu de persil, un peu de sésame. Pareil comme le sel peu dans le monde, bah voilà. Et un petit bout de persil dessus, pour la déco. De, de la gueule, c'est une... Non, non, non, franchement, vous pouvez pas dire que ce petit tagine n'a pas une allure magnifique. Il est chaud, je le vois à son regard qu'il a la dalle de ouf. Ah ouais, moi j'ai faim. Hein. Hey Joël, t'as vraiment des étoiles dans les yeux, ça me fume. Voilà, voilà, voilà. tu t'as tout compris. Ça c'est pour la mini a faut, faut que ce soit... Oh, là, là, là. Allez ah maintenant les amis, c'est le moment, on va goûter un petit peu tout ça. La magie de YouTube, vous connaissez, on a fait la miniature, ce qui fait qu'on a une version un petit peu plus grande de notre peau, mais qu'on va également donner. Dis merci les gamers Merci non, ça, ça change je, je pense que dans tous les plats qu'on a fait dans des vidéos cuisine, c'est le meilleur. Hein. Je vais te dire pourquoi tu vas pas la manger Parce que qu'est-ce qu'on doit faire avec ce plat On doit aller le faire donner... À, le faire goûter à tes joueurs Monsieur de BMS, il y a Monsieur crêpe Salé Ouais mais s'il finit pas, je finis hein. <rire> On va apporter ce plat à Monsieur Crêpes Salé qui a gagné son tournoi, félicitations à lui. Et on va voir un petit peu leur avis. On a fait de la magie en cuisine, c'est le moment d'aller la faire goûter. Let's go. On a dit que c'était un plat de vainqueur, mais finalement on a décidé de faire honneur aux trois. Donc voici la présentation du premier. On va répéter ça pour le deuxième, puis pour le troisième. Et ensuite on va leur donner ça, et ils vont pouvoir avoir la chance de goûter. Bonjour Monsieur Auger. Bon, t'as fait la plus grosse portion. Voici pour toi. Monsieur Niroz Non ça c'est ça c'est Non non non c'est ça Nirose ça c'est pour ça Et Monsieur Crêpe Salé le vainqueur du tournoi Voilà Ah ouais il a le plus de viande parce qu'il a gagné Les amis c'est extrêmement bon et je fais confiance en vous pour Soyez honnête hein Une réaction honnête et proportionnée à ce qu'on vous a offert Si dit que c'est bien c'est que c'est vraiment bien Non c'est fort c'est fort c'est un rageux lui. Moi chez BMW, j'ai toujours préféré les crêpes salées. Je suis content qu'il ait gagné. C'est un rageux. Et toi, t'aimes bien C'est très, très bon. Non, vraiment, la viande elle La est trop trop bonne. La viande c'est la base Plus la pomme de terre et tout, c'est terrible. Du coup les amis, voilà, on a fait le plat avec Joël, on l'a fait goûter aux joueurs. Je pense que vous avez vu les réactions, ils ont réussi à bien kiffer, donc ça fait super plaisir, dédicace à Pocah. et On va passer à la dernière partie de cette vidéo, on va s'opposer cette fois, donc le retour du classique 1 contre 1, sur un petit plat facile à faire pour conclure gentiment, parce qu'on ne peut pas faire toute une vidéo en coopération, faut que ça clash un petit peu à un moment. Joël, tu as gagné le dernier round, tu es prêt là Ouais, je suis prêt. Tu es prêt Carrément. Let's go On va faire une picanha de bœuf à la brésilienne. Très bien. Ce qu'on va faire, c'est une vinaigrette bœuf, c'est une sorte de bœuf euh, poêlé. Et on va le mettre sur une salade de haricots rouges avec de l'ananas. Avec ça, j'ai quand même préparé une petite vinaigrette gingembre passion. Vous avez deux fois les mêmes ingrédients. Ici, si on a des haricots rouges que j'ai fait pré-cuire. La vinaigrette, ce en fait, c'est que vous voyez, il faut vraiment bien la mélanger. Et après, vous pouvez la mettre dans les haricots rouges euh, en quantité que vous voulez. Bon. Si on a du sésame, des cacahuètes rôtis, ça, c'est du 5 parfums, Ça un mélange d'épices où dedans il y a de la coriandre, tu vois, et l'ananas bien sûr, et sur la fin, on va du coup disposer tout ça, préparer la salade, et après il faudra donc snacker la viande, je vous ai donné les techniques tout à l'heure, vous snackez ça, et vous allez disposer tout ça ensemble. Bon on va commencer ah, alors, bah on va commencer, écoute, toi tu vas partir sur quoi du coup Là je fais des grandes tranches que je peux recouper en deux, ok ok, là on a plusieurs tranches, t'as vu, as... il a là, technique de... as vu là, la appris. technique de coupe, hein, il a mis cette main, j'ai appris, tout, bah, ça y est t'as appris Joël, t'as retenu alors mon plan de jeu, ça va être de faire revenir les fruits coupés, donc ça là, là-dedans. En fait, je vais faire revenir là-dedans dans un petit peu d'huile, mais au préalable, j'aurais mis de la purée là-dessus. Pour moi, je fais ça un peu, tu vois. C'est juste pour mes fruits... Ouais. Et dedans là, tu vois. Ok. On est parti sur un peu la même chose des deux côtés, là, pense On a lu un peu la recette. On a réfléchi surtout. Et ça veut prendre mon endroit. Je tu sors comment là de battle tu gagnes ou pas Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il prend de l'avance parce que ça cuit plus vite de son côté. Vas-y, fais faire un peu la... Je vais lui pas de goûter à chaque step, hein Tant vous allez pouvoir faire les assemblages de goût comme ça. Ouais, juste, c'est quoi, je vais goûter en primaire, ça va aller... Mmh ah non, mais t'as puré de machin là, c'est exceptionnel. Ah y va faut bombarder les gars, il y a 5 mecs, il y a 10 mecs au fond là. T'es sur la mèche alors du coup, hein Ouais, je pense. Il y a une petite lamelle, ok. Eh hey, moi j'aime bien les pizzas hawaïennes ah, <ryuchoteket> non Ah j'allais faire une dingue okay. hey, Eh attends attends tu viens d'aider J'ai les données génératifs ce sera pris en considération dans la À A chaque gros conseil c'est un point à moi Moi j'ai eu zéro gros conseil hein Toi ton but du coup toi tu vas réserver après tu, euh... tu vas balancer la viande et les c'est ça Ouais c'est ça okay. Okay. Ah, les acquis qui salent d'en haut bien ouais Pour vrai. commencer côté gras ça reste de l'aiguillette je pense que je vais quand même commencer comme ça En fait je me dis que vu qu'il faut commencer côté gras tu vois et qu'il n'y a pas vraiment de côté okay. gras Je me okay. dis que je commence un peu comme ça Ouais En vrai gros tips pour toi Vas-y. En vrai, c'est plus du nerf que du grave, donc du coup, Je peux le poser ça pour Là Tu vas le cramer d'un côté. Et... Pénalité. Non, oh, vas-y, vas-y. J'accepte le 1-1. Oh, Joël, oui, tu fais cramer tes échalotes et tout, ça va pas du tout. Il envoie au fur et à mesure, mais c'est calamiteux ce qu'il fait. Appelez Gordon. Poker. Réagis, ouais. Moi, dis rien, moi je dis rien. Si c'est bon. Réagis. Pour, moi je, je peux pas te trop aider. Genre, il envoie tout d'un coup, envoie voit un je... les... Il envoie ses échalotes au mitard, un par un. <rire> Encore un petit peu. Si c'est un pro -tip, ce que tu peux donner en même temps, moi je prends. <rire> ah, c'est bon, on donne une égalité. Vas-y. Bon, en gros, quand vous cuisez de la viande de bœuf, les gars, il enfin, faut vraiment qu'elle soit chaude. Là, elle est à 600, du coup, ça boue. Du coup, ta viande, elle n'est pas marquée, regarde. D'accord. Elle reste comme ça. Plus. Du coup, il faut que tu bombardes. Bah, là, c'est un peu trop tard. Donc, euh, pour rattraper, on bah, va un peu plus d'huile. Okay. On ne fait jamais ça, tu vois. Toi, voilà. enfin, pareil, tu vois. On va monter, on va monter la température. De, bien, de 7, la tu de la bac. Tu Ouais, tu peux mettre Il faut vraiment que ça vive dans cette poêle, tu vois. Okay, là, okay. c'était presque en train de bouillir. Okay. Hein, le sang, il arrivait vers tu son donc, ça faisait, euh, ok Et du coup, ça va vider la, la pièce de bœuf, tu vois. Là, regarde. Tu vois, je vais être obligé de te donner un, oh un mauvais point. Tu as pas assez de ta viande mon petit chéri. Là je t'ai Moi, des oh. épices. Moi je, voulais... ah, je pensais qu'il fallait te faire à la fin. Ah, ah, non, mais j'avais posé la question tout à l'heure en plus. Dit, je suis obligé de te dire ça parce que sinon ta viande, elle va pas prendre le goût. Tu peux le faire avant, ça peut bien avant. Ouais. Et le faire à l'envoi aussi, c'est cool. Bon, j'ai okay, là dedans les gens. Hop, ah, bon, petit pot bien sûr. Gastronomie, okay, le partenaire. <rire> et là sur tous les événements. Goûtez, okay, goûtez tout toujours au fur et à mesure. Okay, c'est vraiment le principal. C'est grand. Pas saisonné. Ok, bah bon, on y va, tu vois, faut toujours goûter, sinon tu arrives à la poêle, bien merde, j'aurais dû mettre ça, j'aurais dû mettre ça, et c'est trop tard. Tiens, Poka, même t'as même pas besoin de me dire ce que t'en penses. <rire> en vrai, j'ai une petite remarque de dessus. Vas-y. Bah non, je vais pas la dire. Sinon, c'est un prototype. Euh, Vas-y, je prends. Quand tu laisses ta viande dans la poêle, même au repos, elle continue à avec... elle. Ah mais ça je le savais par contre. Ça j'allais enlever, euh... je ne savais pas pour faire le mec, j'allais l'enlever tout de suite. Ouais bah, mais la fois que est parce que là on savait vraiment maintenant. Ouais, bon. ah. Du coup tu vois à chaque fois on fait des recettes de gamer, mais à chaque fois en fait, moi j'aime bien mettre un ingrédient qui vient de loin. Ça nous permet de, de bosser, comment dire, ah ouais. d'avoir des saveurs un petit peu, un peu exotiques. Mais tout le reste c'est local. Tu vois donc les haricots rouges, on ouais. les achète à côté. Euh, la viande évidemment elle est locale. Toutes les épices à côté c'est local. Donc à chaque fois le seul truc qui vient de loin c'est l'ananas. Ça va bien ensemble? Ce qui va pas, ananas le euh, oignon rouge, ça va, ouais? Mm -hmm. T'as goûté un peu? Non. à tous les steps, surtout quand on n'a pas l'habitude. On pense qu'on t'aime bien, c'est pas trop tes goûts? Mm -hmm. Ouais, ça va? Tu ouais. veux que je te dis un truc, je vais goûter moi un peu. Mm -hmm. Je veux que vous vous en êtes, tiens. Allez, ouais. En vrai, on goûte pur et dur. Pour l'instant, je prends la salade de Joël. Mais je préfère ta viande. Je préfère ma viande. Bah, ça viande, ta salade. de en vrai... Mais après, justement, moi, la salade, j'ai pas fini. Allez, ça part. On a zacké sur le dressage final là. Allez, c'est un dedans, ok. Alors, je commence par lequel je commence par le tien. Bon, alors, déjà, je vais vous dire un problème. Ça, déjà, en fait, en événement, tu te balades. tu manges ça, t'es pas Bah, t'es obligé de taper un gros gérot. Tu vois, en fait, en vrai. Non, ouais, mais... faut apprécier. Euh... <rire> en vrai, Attends, juste avant qu'il goûte, viens, viens montrer un peu les, les, ouais. le final voici ma création voici sa merde <rire> alors c'est vrai que là niveau alors, niveau déco. <rire> Euh Joël frère, euh, <rire> c'est chaud. Tu vois, il n'y a que des gros bouts, c'est un peu chiant à manger. Ouais mais c'est costaud Ouais non mais moi je vais te tuer tu vois, mais ouais. après imagine-toi ici, bah, c est c est à la place des clients Non mais nous, on va se produire 600 personnes, tu vois Et ils ont appeler quand les petits, enfin les plus petits gabarits peuvent manger, et plus grands peuvent manger aussi tu vois. Mais l'inverse c'est pas forcément vrai. Mm -hmm. enfin, moi tu me dis entre cause j'attends le crow, toi aussi as le goût, maintenant, le plus important. Donc là j'ai tout recoupé. Alors là t'as mis beaucoup beaucoup d'ananas par rapport à la proportion de, de haricots. C'est bien les fruits, c'est 5 fruits et légumes par jour. <rire> c'est pas mal, mais vous avez pas utilisé ça. Là. Ah oui. ouais. En fait, la, la... moi j'ai utilisé. Bah ouais, c'est plus cérémon comme euh, comme euh, les nouilles dans un wok. Ça va, à voir. Ça va, il est honnête. Ça va, il est honnête. Pas mal. En Ouais, trop d'ananas. Non, ça laisse le gras. Ça c'est le nerf. C'est pas bien le gras. Ça laisse le nerf. Du coup, il me dit Toi, t'es en convention doute avec ta minche. Petite erreur. Tu mâches ton gras, tu la regardes et t'es obligé de recréer ton gras. Petite erreur. Petite erreur de Zach. ça, c'est très grave. Je sais que dans le chat, vous aimez être élégant. On est pas en live. Ouais, dans les commentaires, l'espace comment... Vas-y, avec la viande et tout, n'hésite pas. Je te je te Mélange tout, tu vois. Voilà. Profite un peu des saveurs que j'ai essayé de te créer. Voilà, Poka, Merci, il a fait l'effort, bordel! Il a, il a recraché! Alors, en Berdy, vrai, c'est chaud. Verdict <rire> <rire> objectif, n'aie pas peur des décisions qui font pas plaisir. C'est vrai? Ouais. Si tu préfères celui duel, tu peux. Si tu préfères le. Ah, c'est un bâti, sérieux! Comment tu peux préférer sa merde où il a oublié les trois quarts des soins? C'est de la ces mais... mais... viande tendre. Pendant que. Et toi, donc tu l'as cuit trop longtemps à basse température, voilà. toi, elle est un peu farineuse la tienne. La viande de Doberman, là! <rire> Elle est très bien En fait, c'est parce qu'à la fin, t'as rajouté un peu de ça sur la viande. Oh le, ra oh, le rageux non, non mais toi, toi, as... c'est pas de la rage ah, ah, ah, ah non, je ah, parle de toi, ah, ah, je, ah, ah, bah, oui, je parle de bah, toi bah, non, suis mais... je suis Bon du coup les gars, voici les compositions finales que nous avons faites avec les notes et les conseils de Poka. Et cette fois, on a pris en compte ce que vous avez dit lors de la dernière vidéo. Du côté droit, c'est les miens, du côté gauche, c'est ceux de Joël. On va aller les faire goûter aux gens, mais on leur dit pas qui est à quoi. Nous allons voir ces gamers affamés. J'ai bombardé les cacahuètes, pense que ça va faire la vie surtout bombardé sur la coriandre, -moi tout ce que t'as mis, c'est une salade ton truc. J'en ai raté un. C'est un jardin, t'en as raté deux Non, ah ouais, euh, c'est juste fait, tu manges. Mais en vrai, j'ai bombardé sur les cacahuètes et les cacahuètes ça va faire la diff. J'ai bon espoir de pouvoir gagner cette fois parce que là, il t'a préféré toi et tes parpaings, tes trucs oh. mal assaisonnés ou t'as oublié J'ai fait la diff sur la viande. Alors, vous avez faim ou pas On fait des dégustations, mais en même temps, il y a un vote. Les les ouais. Voilà. Quelqu'un veut goûter On vous dit pas lequel est à Il faut trois personnes, faut goûter les deux. Et donc, du coup, un, vous dites lequel deux. vous préférez et trois, allez. Ok, allez, allez là, ça. Là, là, là. Pour commencer, tiens, ah là, là, monsieur, hop. Faut goûter les deux, et tu dis, tu préfères lequel On vous dit pas lequel, ah, est à moi, qui, C'est à vous de ouais, euh... déterminer en votre âme et conscience, bah, que vous avez préféré de... lequel. Peut-être ah, je, voilà. Peut je préférerais lequel des deux là pour l'instant. Oh, mec, Je crois que c'est la ah, nana. pas qui passe mais il faut faire le partage. On dit rien pour pas influencer le reste. Ah, zéro. Alors attention, nous avons, je crois, un deuxième bouton ici. T'as préféré lequel En je j'ai ai bien aimé celui-là. Je préférais le... celui de droite. Celui de droite, c'est celui de Joel. Ah, partout. Oh. C'est toi qui vas faire la décision Non ils sont deux Eh hey, choisissez bien Attends, entre, entre les deux Attends, regarde, regarde, pour commencer, entre les deux, t'as préféré lequel Soula, peut C'est moi. Ok. Il a. Allez hop Trois <rire> Trois Joël euh, tu Ils vois. ont des vieux goûts -ce Bah oui que te dis Bah oui on perd... Ah ouais, là, là <rire> on perd auprès de Pokal corrompu, mais on gagne auprès du peuple. Ils jouent des de qu'est-ce que tu veux que je fasse Ah non Et ouais, quand on corrige le truc, on gagne. C'est ça qui fait plaisir. Il vient, il propose des pelouses aux gens, là. Oh, bon, Joël, est-ce qu'on conclurait pas ça ouais. T'as fait au final le jury principal qui a préféré le tien, c'est important quand même de le dire. Et ensuite, Les autres me connaisseraient à la nourriture. Ensuite, le reste des gens qui ont fait <rire> 3-1 pour moi. Après, si j'avais envie d'être vicieux, je dirais une voix Pokal plus 3-1, ça fait 3-2 pour moi. Mais je vais pas le dire ouais, ça. Ouais. On va séparer en deux, ça fait 1-1 au total. Voilà. Félicitations. C'était très très bon au passage. agréablement surpris que moi autant de tagine, je savais que c'était quelque chose de sérieux. Donc j'étais pas... Ben, j'ai kiffé hein Ouais. Autant le deuxième repas, mélanger des ananas. De rouge. De la sauce. Ça fait euh, exotique et en vrai ça passe C'est En tout ce cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé, franchement. Merci à l'Occitanie Sport de nous avoir un petit peu reçus. Merci à Poca, bien évidemment. C'est vraiment très très cool d'avoir pu vous proposer ce genre de contenu. On a fait du ensemble et du contrat comme vous connaissez d'habitude. Si vous aimez bien, n'hésitez ben, pas dans les commentaires de temps en temps à nous peut-être ressortir des... Suggestions pour éventuellement aller faire d'autres plats, faire d'autres trucs et tout, ça peut être vraiment cool. On vous remercie d'avoir suivi et on vous dit à prochain les amis. Ciao, ciao! Ok, viens voir. T'as gagné au du Peuple? 3 ans. Ah, ça fait pas! Mais toi aussi, ça se passe de ouf! T'as vu tout ce être... que t'as vu, quand même! Ouais, <laughs> it's <in> <laughs> it... Et il m'a "Tu lui partir, je rien dit, vas-y, vas tu mérites d'aller perdre. Et ils m'ont critiqué sur ça, ils m'ont dit, ouais, mais t'as ouais, mis de l'herbe et tu tout. Sais, ça ne branle pas sur toi, ça ne pas sur tout. Ouais. Déjà, c'est pas beaucoup facile à bouffer, ça colle aux dents et tout. Mais en plus, je l'ai vu quand t'as mis ta, ton dernier bouquet. Enfin, <rire> ah ouais, vas-y, laisse tomber, pas, pas perdre. J'ai trop j'ai perdu. Et dans les commentaires, je vous laisserai donner un avis final, mais franchement, je. Ouais. Parce que si tu tapais un gros dans un buisson, mec, il est mort. des C'est ce que je dit, il n'a pas croc dans un buisson. Je lui ai dit, une pelouse. Ah ouais, c'est pas possible.